Est-ce que quelqu'un sait à qui ces éponges? J'ai trouvé ça par terre tantôt dans un coin. Ah, oh, mien! Moi, je sais bien que ce sont des poumons, mais il me semble qu'ils sont bizarres. Moi, j'ai appris il y a très longtemps Lorsque je chantais, que nos poumons sont très importants. Ils sont à la fois le réservoir pour la matière première, pour produire les sons, les voix qui sortent de notre corps. Mais c'est aussi notre source d'énergie et même une source de santé. Hmm. Il aurait fallu que je sache ça bien avant. Je serais allé beaucoup moins tôt jouer de la harpe au ciel. Eh bien, que pensez-vous que ça puisse être? Ah, je crois que c'est mes poumons! Mes vieux poumons séchés qui ne fonctionnent plus. Mais au moins, on peut voir que ce n'est pas deux sacs, mais cinq sacs. Voyez-vous du côté du cœur? Il y a juste deux sacs. Et puis, j'en connais pas tant, mais je me souviens que les points bleus, quand on est très stressé, contracté, c'est tout ce qu'il y a disponible pour mettre de l'air, et c'est pas assez. Hum, mmh, merci. Je dois bien avouer que je ne savais pas tout ça. Je crois que je vais m'intéresser aux poumons davantage, et vous